Eh bien, bonjour, Maître Sensei, très grand gourou Mamawashi. Oh.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 Ah, nous faisons des cordes depuis avant oh, et bien avant encore. Voici notre peinture de familiale la plus ancienne. C'est très impressionnant. Mais vous, personnellement, depuis quand avez-vous commencé à pratiquer mmh, Dans le ventre de ma mère, avec mon cordon ombilical. À ma naissance, j'avais fait un kusari kimusubi. Pouvez-vous nous parler un peu plus du shibari Comme je l'ai dit...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 Comment peut-on reconnaître le bon chibariste du mauvais Ah, je l'attendais, celle-là. Le mauvais chibariste, oui, oui, il vient, oui, il, il prend ses cordes, il est en corde. Et le bon chibariste Le bon chibariste, il moi vient, moi il prend ses cordes, il est en corde. Je vois, on peut vraiment pas les confondre. <rire> eh bien, merci, euh, Maître Sensei. Très grand gourou, Mama Washi, euh, Vous, le plus un chibariste. Voici qui conclut euh, notre. Euh,